Avant-hier soir, j'avais pas du tout prévu de travailler sur une chanson. J'avais fini, ma... fini ma journée. J'étais dans mon lit et il était minuit et j'arrivais pas à dormir. Euh, et, euh... et du coup, je me suis dit tu sais quoi, au lieu d'être là à pas réussir à dormir pendant mille ans, va et bosse sur ta chanson. Travaille sur, euh, sur ta chanson, fais des essais, enregistre une euh, euh, et, et essaye de créer la montée instrumentale que que, que tu as dans la tête. Et euh, donc du coup, voilà, je me suis levée, je me suis mise à faire ça. Donc c'était avant hier soir et j'ai pas réécouté depuis. Donc je me suis dit qu'on allait réécouter ça ensemble. J'aime bien. Essayer de toujours me dire que ce que je fais, c'est avant tout un essai. Parce que euh, c'est un peu euh, délicat de se mettre euh, directement dans l'état d'esprit. Ok, cette fois c'est la bonne, euh, je vais faire euh, ma chanson finale, là, maintenant, tout de suite. Euh, ça met trop de pression. Et c'est bloquant je trouve. Donc euh, pour moi, à chaque fois que je fais quelque chose, c'est avant tout un essai et il euh, y a des essais heureux et des essais euh, moins heureux en tout cas il euh, y a un moment donné où, euh, où je décide que l'essai devient la, la chanson finale mais c'est juste une décision que je prends après l'avoir enregistrée J'essaie de me mettre toujours dans l'état d'esprit OK, j'essaye et on verra ce qui se passe donc là ce que j'ai fait euh, c'est que j'ai tout d'abord enregistré le ukulélé avec le... avec le zoom, avec mon enregistreur portable. Ensuite, je l'ai passé dans mon sampleur. Je l'ai réenregistré dans le sampleur. Et pourquoi j'ai fait ça Parce que j'aime beaucoup les effets qu'il y a dans ce sampleur, en fait. C'est des effets que j'ai pas sur mon ordinateur et tout, que je pourrais peut-être éventuellement avoir, mais j'avais envie de travailler avec ce qu'il y a dans le sampler. Du coup j'ai importé enfin j'ai importé, j'ai réenregistré la partie de ukulélé en fait j'ai branché l'enregistreur le, portable la sortie de l'enregistreur je l'ai mis dans l'entrée du sampleur. j'ai samplé toute la partie de ukulélé, j'ai appliqué l'effet que j'aimais bien donc c'est l'effet radio radio tuning ça donne un effet comme si... Euh, comme si ça sortait d'une radio en fait le son. En fait mon but là c'était, je voulais crader le, le son du ukulélé. Je voulais pas qu'il soit propre, je voulais qu'il soit sale. Et ensuite j'ai branché la sortie du sampler sur ma table de mixage. Ma table de mixage qui est connectée en USB, en USB à mon ordinateur. Et j'ai enregistré dans Cubase la partie du ukulélé donc avec l'effet. Voilà. Et ensuite, j'ai enregistré une voix, mais vraiment juste une voix témoin, euh, comme ça, à l'arrache. Alors ça, par contre, je suis sûre et certaine de ne pas le garder parce que c'est vraiment... J'ai juste enregistré une voix comme ça pour voir où j'en étais dans le morceau, en fait. C'est important pour moi d'avoir toujours une voix témoin pour savoir, au niveau de l'intensité, de quels instruments je choisis, où j'en suis dans la chanson, ce que je dis à quel moment, enfin voilà, pour suivre tout simplement. Euh... Et en fait, ce que je fais, c'est que je réenregistre la voix finale. Ça clash un peu avec ce que je disais au début sur les essais, là. Ce que je dis, mais bon, bref. La voix finale, Et ben, après, avoir, après avoir fait toute l'instrumentation, parce qu'il ben, y a une intensité différente dans le morceau, une fois qu'il que y a tous les instruments différents qui se sont ajoutés. Donc j'ai enregistré cette voix témoin, et ensuite j'ai ajouté des instruments pour créer une montée jusqu'à... Le moment où je, dis le... où je redis lever les yeux vers le ciel. Et là j'ai tout fait chuter d'un coup. Et j'ai laissé la chanson se terminer comme ça. Donc j'ai rien réécouté depuis. On va le réécouter ensemble. C'est comme je vous l'ai dit un essai. Le mix est à la rue complet. Les, euh... Je vous dis là c'est un travail de 4 heures environ. 3-4 heures. On va dire que j'ai commencé à m'y mettre vers minuit, je crois, et euh, j'ai arrêté vers 4h, un truc comme ça. Donc allons-y. Donc le ukulélé avec le son euh, hyper cradé. le son du coulé il pique vachement hein, l'effet là il va falloir que je le refasse parce que c'est trop, trop, trop aigu en plus il faudrait que je change la Waouh. bon là il y a je vais rentrer un piano nuage j'ai peur un peu <rire> Une respiration Ok, bon bah, je sais pas, c'était un petit pleur dans le sommeil. Ok, euh, je, reprends, je reprends au moment de la montée. D'une respiration. suffisait d'un nuage je suis morte de rire en réécoutant ça en fait non j'aime bien j'aime bien mais le mix est tellement à la rue tellement mon bébé chou le mix est complètement mais bon de toute façon c'est pas moi qui vais faire le mix le mixage final parce que je suis pas je suis pas capable de faire ça euh, enfin je suis pas capable, j'ai pas appris à faire ça, je sais pas faire ça, j'ai pas le matériel nécessaire, j'ai pas le logiciel nécessaire pour pouvoir vraiment bien faire le mixage et le mastering là j'enregistre des prises, je fais quelques petits équalisations, je mets des effets et tout pour avoir une idée mais le mix final c'est pas moi qui le ferai donc là c'est complet euh, voilà. ça part dans tous les sens, surtout le moment où il y a le son électrique là. une espèce de guitare électrique synthétique synthétisée, je sais pas comment on dit bref c'est pas une guitare électrique, quoi, ça sort du, du synthé mais voilà ce que ça donne pour l'instant donc oui les sons que j'ai ajoutés je vais vous les faire écouter indépendamment. Euh, pendant la montée, Donc, tout d'abord il y a ces sons de piano là, qui arrivent avant la montée. Donc en fait il y a deux euh, pianos, j'ai enregistré le piano deux fois, j'en ai mis un à gauche et un à droite, et j'ai ajouté du delay et de la reverb, sur un des deux je crois, pas sur les deux. Là, il y a un son d'orgue qui arrive avec la basse. Pardon, là il y a un autre son, et ensuite il y a le son de la guitare électrique. Faut que je le retravaille parce que c'est pas exactement moins fort, il faut il soit beaucoup plus derrière et moins... il y a ça aussi et ça s'arrête complètement, Et il y a le son du pluvier derrière qui continue Ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai fait monter le volume de tous les instruments jusque petit à petit petit à petit de plus en plus fort de plus en plus fort jusqu'au point de chute où là il y a tout carrément qui s'arrête mais d'un coup euh... donc c'est pour ça que en fait la voix là vous l'entendez vraiment au bout d'un moment on l'entend plus elle est complètement complètement étouffée par parmi tous ces instruments et ça c'est parce que bah, le mix le mixage n'est pas fait euh, c'est à ça que ça va servir aussi le mixage c'est à faire en sorte que chaque instrument a sa place et, que, euh, et, et ensuite le mastering va servir à ce que tout le long ce soit également au même volume. Il pas genre le début parce qu'il n'y a pas beaucoup d'instruments, ben c'est beaucoup moins fort que le moment où il y a beaucoup de volume parce que vous imaginez bien euh, que beaucoup d'instruments, parce que vous imaginez bien que vous allez pas vous amuser à baisser le volume dans votre casque genre quand vous écoutez la chanson quoi, euh, au fur et à mesure de la chanson quoi c'est c'est pas possible. Voilà, en gros.